Ce n'est pas les idées qui manquent pour résoudre un problème quelconque et c'est l'envie de créer qui nous fait croire qu'on est toujours en manque pour pouvoir un jour la faire. Je ressens un sentiment très fort parallèle à la beauté de ton corps car la pureté de ton âme à allumer une flamme auriculaire et ventriculaire entourée de lumière. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur si le vrai amour n'est pas à l'heure, car ni les palais ni les chalets ne pourront nous satisfaire et rendre nos vies rivières sur terre. Si j'avais su que tu m'aimais et si j'avais su que je t'aimais avant d'avoir su que tu m'aimais, j'aurais gagné beaucoup de temps avant l'arrivée du printemps et les éclairs des tonnerres. J'étais tombé amoureux du sentiment d'être amoureux avant de tomber sous le charme. De ta beauté légendaire. Comment éradiquer la peur avant que celle-ci n'arrive au cœur, si les choses ne sont pas claires et si l'amour n'a plus de peur. Ni Moïse, ni le Christ, ni l'épopée Jean-Baptiste ne pourront construire l'État avant, devant, L'ouragan Rita, s'il n'arrive pas à se taire, Le repère régional du riche patrimoine national Et l'unique antiviral des intenses virulences du mal Et ses résidus connus amers. Est-ce les étoiles qui embellissent le ciel ou c'est le ciel qui rend les étoiles plus belles. Une question très difficile d'un grand penseur kabyle propagé dans l'air. L'inspiration relative à ta peau est une réserve naturelle. Tapissée de poèmes. D'une beauté enchanteresse, Je t'adore, aussi fort, Que sans toi me dévore une nostalgie suprême Qui me sert de repère, Qui me sert de repère, Nouveau poème, Est-ce le Et Merci.